Embargo de l'Union Européenne sur le pétrole russe, s'agit-il d'un suicide de l'Union Européenne ou d'un sabotage calculé Le baril de pétrole atteint maintenant 118 dollars, c'est-à-dire le plus haut depuis la crise de 2009 et c'est d'ailleurs un niveau historique. Il y a eu peu de fois dans l'histoire du, du pétrole au moins depuis 20 ans ou 30 ans où le baril a dépassé les 100 euros. En même temps, le prix du gaz a été multiplié par 7 depuis environ 2 ans. Il s'agit donc de deux chocs énergétiques quasiment simultanés, et ils ont considérablement accéléré l'inflation dans l'Union européenne, qui est passée au mois de mai à 8,1% en rythme annuel. Pour la France, ce n'est que 5,1%, mais c'est une augmentation depuis le mois dernier qui est à peu près la même que celle qu'on a en moyenne pour l'Union européenne. Il s'agit, en matière d'inflation, d'un record depuis 1985. C'est ce moment qu'ont choisi les responsables européens pour décider d'un embargo sur le pétrole russe. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question des conséquences de l'embargo sur le pétrole de Russie, décidé par l'Union européenne et des raisons qu'il a derrière une décision aussi destructrice pour l'économie de l'Union européenne. Deux informations avant de commencer. La première, vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Vous devinez aisément les raisons de cette diversification. Je ne reviens pas sur ce sujet, je l'ai déjà signalé depuis plusieurs semaines. La deuxième, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, notamment la guerre économique. Tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions, je les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Les dirigeants de l'Union Européenne se sont mis d'accord cette semaine sur le sixième paquet de sanctions contre la Russie, au cœur du dispositif, l'embargo sur le pétrole russe. Le président du Conseil Européen, Monsieur Charles Michel, y voit un pas en avant, je le cite, hein, un pas en avant essentiel pour arrêter la guerre en Ukraine. Bon, je trouve que M. Michel est d'un optimisme exceptionnel et qu'il a la mémoire très courte. J'y viens tout de suite. Commençons par remarquer que c'est une façon de reconnaître que les cinq paquets de sanctions précédents dont l'Union Européenne disait déjà, Michel en tête, qu'elles allaient mettre la Russie à genoux, n'ont servi à rien. Nous, Européens, sommes vraiment gouvernés par des gens exceptionnels, mais nuls. Personnellement, je ne vois pas comment cet embargo pourrait arrêter la guerre. Cela ressemble surtout, excusez-moi, à du foutage de gueule à l'endroit des opinions publiques, opinions publiques européennes j'entends, pour leur faire accroire que l'Union européenne a un poids face à Poutine. Pour le moment, l'embargo se limitera, et encore progressivement, aux importations par voie maritime, qui représentent quand même 60% du total des importations européennes de pétrole russe. Les pays de l'Union Européenne ont 6 mois pour arrêter les informations de brut et 8 mois pour celles des produits raffinés. Ça laisse donc quand même du temps. Si l'embargo s'étendait ultérieurement à, y compris les approvisionnements par voie terrestre, donc par les, les oléoducs, comme l'Union Européenne l'annonce, alors ce serait 90% des importations de pétrole de Russie qui cesseraient d'arriver en Europe, et ce serait, paraît-il, un manque à gagner pour la Russie qui serait de l'ordre de 20 milliards par mois. Très énorme si ça se passait comme annoncé. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas pour tout de suite. C'est l'affaire d'au minimum 6 mois. Donc Charles Michel et les Européens considèrent sans doute que les Russes sont stupides et qu'ils n'essaieront pas pendant ce long intervalle de trouver de nouveaux débouchés à leur pétrole. Eh bien, par exemple, comme ça, euh, les, euh, les, les quatrièmes, les cinquièmes puissances euh, économiques mondiales qui est l'Inde, et puis la première ou la deuxième qui est la Chine, qui ont des besoins de pétrole absolument considérables et aujourd'hui difficiles à satisfaire. Il est vrai que pour déporter les livraisons de l'Union européenne vers l'extrême-orient, ça ne se fait, fait pas un enclaquement de doigts, et cela prendra du temps et se fera progressivement, et prendra probablement au final quelques années. Voyons l'affaire d'un peu plus haut. Cet embargo, pour autant qu'il ne reste pas à l'état de parole oublié 15 jours après, comme les Européens sont, sont coutumiers du fait, eh bien cet embargo sera une redistribution des cartes sur le marché mondial des hydrocarbures. L'Union Européenne, si elle n'achète plus de pétrole russe, devra l'acheter ailleurs et rapidement, si elle ne veut pas s'effondrer économiquement, faute d'énergie. Il faudra donc acheter du pétrole à d'autres fournisseurs, mais il sera plus cher que le pétrole russe, pour lequel nous avions des contrats avec des prix fixés sur le long terme. On a vu depuis quelques mois, avec l'accélération de la hausse du prix du pétrole, que ces contrats ont une grande valeur, parce que les pays qui, comme nous, n'ont pas ce type de contrat, eh bien, sont, sont obligés de l'acheter à un cours qui fluctue. Et on ne peut pas dire que, depuis quelques mois, cela leur soit favorable. Le pétrole sera aussi plus cher, parce que le report de la demande de l'Union européenne vers d'autres producteurs de pétrole va mécaniquement faire monter les prix. C'est la loi de l'offre et de la demande qui est le B.A.B. en matière d'économie. Alors, je sais bien que les gens qui nous gouvernent sont du piètre aux économistes, Rappelez-vous les, les prédictions géniales de Bruno Le Maire, il y a deux mois, quand il avait annoncé l'embargo financier, enfin pas l'embargo, mais les, les sanctions financières sur la Russie, le gel notamment, c'est-à-dire la capture des réserves, des réserves monétaires de la Russie détenues en Europe et aux États-Unis, il annonçait l'effondrement immédiat de l'économie russe et de la finance. On a vu ce qu'il en est, le, le rouble n'a jamais été aussi haut depuis cinq ans. Donc ces gens sont particulièrement nuls, mais le, la loi de l'offre et de la demande, ils savent quand même ce que c'est. Donc ils ne peuvent pas ignorer que les décisions qu'ils prennent en matière d'embargo sur le pétrole russe vont augmenter, vont renchérir le prix de notre ressource énergétique. Cela veut dire que même en vendant moins pour les Russes, les rentrées d'argent ne seront que partiellement réduites, voire pas du tout. Là, je me place du côté russe. Le bilan de ce switch pétrolier sera que l'Union européenne paiera son pétrole plus cher, voire beaucoup plus cher, et qu'elle manquera de pétrole, pendant le temps nécessaire à remplacer la totalité du pétrole importé de Russie, ce temps peut-être de plusieurs années, je viens de vous dire pourquoi, il est même possible que ce pétrole ne soit jamais en totalité remplacé, car encore une fois, l'Union européenne n'est pas la seule demandeuse de quantité importante de pétrole. Rappelons-nous qu'il a l'inflation, et cette inflation, elle va trouver dans l'augmentation du prix du pétrole un élan supplémentaire. Parce que le pétrole n'est pas seulement une énergie très pratique, il est aussi une matière première centrale de l'industrie, il ne faut pas l'oublier. On se demande comment l'Union européenne, dans ces conditions, échappera à la récession, Ré récession qui est en train d'arriver, voire qui est déjà arrivée, au moins sur un trimestre, dans un certain nombre de pays, alors un trimestre ce n'est pas officiellement la récession, mais on a quand même des raisons de penser que le prochain trimestre sera également en recul et donc on sera officiellement en récession. La Chine, l'Inde et d'autres pays d'Asie bénéficieront plus rapidement du pétrole russe que si l'Union Européenne n'avait pas mis d'embargo, puisque comme je l'expliquais il y a deux minutes, la Russie va bien sûr s'empresser d'accélérer les discussions qu'ils ont déjà, depuis d'ailleurs pas mal de temps, avec les chinois et les indiens notamment, pour leur, leur offrir le pétrole qu'ils auront disponible, si nous leur achetons plus leur achetons plus pétrole, et justement la chine et l'Inde ont besoin de ce pétrole. Donc les négociations vont accélérer, et au final, pour les indiens et les chinois, eh bien ce sera la manne du pétrole russe qui arrivera plus tôt que possible. Mais, quant aux russes, leur manque à gagner sera provisoire, sans doute plus petit que ne semble croire l'Union Européenne, puisque, de toute façon, ils auront toujours des acheteurs pour leur pétrole. Il ne faut jamais oublier que l'énergie est un problème pour les pays qui importent, mais pas pour ceux qui la produisent. C'est la règle, même si la Commission Européenne fait avec les Russes comme si c'était l'inverse. Notons que, depuis le début de ces sanctions ubuesques, les Européens font avec les Russes comme si c'était les Russes qui avaient besoin de leur fourniture et non pas l'inverse. Quand on a un comportement aussi absurde, aussi opposé à nos intérêts, et qu'en plus on persévère dans la poursuite de ce comportement, on est certain que tôt ou tard, le réel va s'imposer et on va vraiment se retrouver dans la situation de subir les conséquences de nos erreurs. Cet embargo est donc du théâtre, et un théâtre extrêmement dangereux. Le vrai sujet, c'est la menace de la fermeture du gaz russe. Rappelez-vous, il y a un peu plus de, de deux mois, lorsque l'Union Européenne a pris les premières sanctions contre la Russie, la réaction de Poutine et du gouvernement russe a été de décréter que désormais il faudrait payer le gaz et le pétrole russe en roubles. Ce qui revient quelque part, à rendre l'achat du gaz et du pétrole russe impossible par beaucoup de pays européens étant donné qu'il n'existe pas de roubles. Je l'ai déjà expliqué, il n'existe pas de roubles en circulation. Donc seule la Russie détient des roubles, et pour avoir des roubles, à passer en solution, il faut ou emprunter des roubles à la Russie ou payer avec de l'or qui sera transformé en roubles. Il semble qu'on soit dans cette deuxième solution. Malgré tout, certains pays ont, comme on dit euh, trivialement, ont voulu faire les beaux. C'est le cas ça a été récemment le cas de la Pologne, de la Bulgarie, eh bien, le résultat a été immédiat, c'est que dès maintenant, elles ne vont plus recevoir de gaz, puisque eh bien, le, la règle a été fixée clairement, soit vous payez en rouble, soit vous n'avez plus de gaz. Donc deux autres pays, qui sont les Pays-Bas et le Danemark, qui également ne veulent pas payer en rouble, continuent à l'éclaironner, eh ont été avisés que, je crois c'est dès la fin du mois de juin, n'auront plus de gaz. Il y a des chances qu'entre-temps il change d'avis et qu'il décident de payer en rouble. Donc c'est le scénario de ma vidéo d'il y a deux mois dans laquelle j'expliquais que l'exigence de paiement en rouble posée par Poutine en réponse à notre première vague et qui vaudrait à couper le gaz progressivement à l'Union Européenne. La Russie n'est donc pas prête de manquer d'argent avec l'augmentation des prix du gaz et du pétrole provoquée en grande partie par nos sanctions. Donc j'y reviens parce que ça me sidère, mais dans le genre décision contre-productive, c'est-à-dire mauvaise pour nous, et favorable à ceux qu'on prétendait gêner en prenant les sanctions, il n'y a, a pas plus stupide. Euh, en résumé, en décidant de l'embargo sur le pétrole russe, l'Union européenne a peu de chances de changer quoi que ce soit à la guerre en Ukraine. Par contre, elle met sur le devant de la scène une cause d'inflation évidente. Et si c'était cela l'objectif réel de l'embargo Attirer notre attention sur cette inflation, que Biden d'ailleurs appelle déjà, avec une mauvaise foi extraordinaire, mais qui est politiquement, euh, à défaut d'être habile et subtil, qui va être très utile pour lui, pour lui permettre de ne pas subir les conséquences des, des décisions économiques absurdes également qu'il a prises, Biden appelle ça l'inflation Poutine, pour faire oublier la cause essentielle, qui est la politique de la planche à billets, et le maintien de taux trop bas. Il y a quelques jours, le gouverneur de la Banque de France, M. Villerand de Gallo, déclarait que l'inflation, je le cite, est le prix à payer pour la défense de l'Ukraine. Alors, ça m'interpelle quand j'entends ça de la part d'un responsable très important du système français, la défense de l'Ukraine. Mais avons-nous des accords de défense avec l'Ukraine L'invasion de l'Ukraine par la Russie est-elle une menace pour la France des vidéos, Le sujet en Ukraine, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, c'est une affaire entre les États-Unis et la Russie, une affaire entre l'OTAN et la Russie. C'est une guerre, de facto, entre l'OTAN et la Russie. Cette guerre se trouve, se déroule sur le territoire ukrainien, parce que dans le conflit global qui oppose depuis des années, l'OTAN, les États-Unis à la Russie, l'Ukraine est un enjeu central. Donc on voit que le discours que tient ville de Gallo est totalement biaisé, il veut nous faire croire que pour nous, Français et Européens, la chose la plus importante, c'est la défense de l'Ukraine, alors que, à cause de la politique dont il n'est pas l'auteur à lui seul, mais qu'il a avalisé, qu'il a soutenu et continue à soutenir, donc cette politique de planche à billets et de taux euh, nuls ou négatifs, nous sommes maintenant dans une période inflationniste qui s'avère déjà extrêmement néfaste pour le pouvoir d'achat du peuple, c'est-à-dire de 80% des, des, popula des populations européennes, et ce n'est qu'un début, qu début, on va rapidement vers une situation très difficile pour la vie de tous les jours du commun, du commun des mortels en France et en Europe, c'est-à-dire de 80 ou 85% de la population, et on comprend très bien les raisons pour lesquelles ville Gallo et l'oligarchie qu'il représente cherchent à détourner nos regards de la cause, c'est qu'à partir du moment où nous aurions massivement compris qu'il est responsable, lui et ses copains, de ce qui se passe, eh bien notre colère se tournerait contre eux et ça pourrait être très difficile. Donc la tentation est évidente de faire porter la responsabilité de cela sur la guerre en Ukraine, et dans leur discours, la guerre en Ukraine, c'est Poutine, donc sur Poutine. Ce que Biden résume donc très bien par l'inflation Poutine. Dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous pensez que le but de cet embargo de l'Union européenne est le moyen des dirigeants de l'Union européenne de se défausser de leur responsabilité totale dans le désastre financier en cours, et qui va s'accélérer cette année, en faisant passer la guerre en Ukraine comme la cause de ce qui va nous tomber dessus en 2022.